je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur du kit de kombucha. C'est une boîte en carton solide qui vous arrive par la poste, à l'intérieur de laquelle il y a un manuel avec la, la recette et l'explication pour faire votre kombucha et une jarre en verre super solide avec un petit repère, 3 litres, qui vous permet de savoir exactement jusqu'où mettre du liquide et qui vous permet de voir un petit peu combien vous faites de kombucha. Donc, on ouvre le kit, il y a deux sachets de thé biologique de la marque Camellia sinensis à l'intérieur, emballés dans un petit sachet compostable. Et en option, vous avez une mère de kombucha. Ça, si vous avez déjà une mère de kombucha, commandez pas. Mais si vous en avez pas, c'est bien pratique pour faire son kombucha. C'est même pas mal indispensable. Donc la mère de kombucha, ainsi que un tissu en coton que vous pouvez mettre là-dessus pour pouvoir faire la fermentation et le petit élastique qui sert pour attacher le, le tissu. Et voilà, euh, vous avez plein de recettes sur notre site internet révolutionfermentation.ca pour apprendre plus sur le kombucha ou d'autres fermentations. Bonne fermentation